Les épreuves du bac qui étaient prévues en mars sont reportées. Il s'agit des fameuses spécialités, des enseignements au choix, nés de la réforme du baccalauréat. Le ministre de l'Éducation a entendu les revendications des syndicats d'enseignants et a donc annoncé ce vendredi que les épreuves se dérouleraient au mois de mai. On va en parler sans plus tarder avec Laïdi Benadou le co-secrétaire académique du SNES-FSU de la Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Benadou. Alors, ça faisait partie de vos demandes hein, lors des récentes mobilisations. Est-ce que vous êtes satisfait de ce report Oui, on s'était mobilisé le 13 et le 20 janvier sur ce sujet. C'était une forte inquiétude, cette histoire de baccalauréat qui allait commencer début mars. Et on a réussi, grâce à la mobilisation des, des personnels, à repousser ces épreuves jusqu'en jusqu mai 11, mais ça commence. Les, euh, les, les professeurs, mais surtout les élèves, étaient inquiets, notamment par rapport au retard qui a été euh, pris Oui, tout à fait. C'était euh, presque impossible de faire ces épreuves début mars. Euh, L'avantage, la chose qu a, importante qu'on a gagnée, c'est que les sujets resteront les mêmes. Euh enfin, excusez-moi, les programmes resteront les mêmes pour le mois de mai. Donc, en fait, les élèves vont gagner deux mois pour préparer le bac, les épreuves de spécialité. Donc, avec tout le, toutes les difficultés qu'on a eues en début d'année, bah, ça va leur permettre d'être plus à l'aise et d'avoir une meilleure réussite. Alors, justement, est-ce que les, les, les absences à la fois des élèves et des professeurs, notamment depuis le début de l'année, notamment avec Omicron, sont rattrapables, selon vous on espère, on espère, euh, notre inquiétude, bah, c'est que les euh, les euh, bah, les élèves sont absents, les profs sont absents. Euh, c'est rare aujourd'hui d'avoir une classe euh, avec l'ensemble des élèves présents. Euh, on espère que les élèves et les enseignants vont pouvoir se remotiver en se disant que là, ils ont vraiment une chance d'y arriver à la fin de l'année. Donc c'est très important pour nous, euh, c'est très important que ça ait ça été repoussé et qu'on revienne à des épreuves terminales et euh et Alors, on perçoit également une certaine démotivation. Est-ce que euh, le distanciel, les demi-jauges qui ont été proposés et qui sont euh, des solutions au départ ne sont pas aussi malheureusement des facteurs qui sapent le moral et qui freinent quelque part l'émulation par exemple alors là, en ce moment, il n'y a pas de demi-jauge, il n'y a pas de demi-jauge fixée par la rectrice, elle a refusé d'en mettre. On aurait préféré qu'il y ait de vrais demi-jauges, parce que là, en ce moment, il bah, y a des classes où il y a des élèves qui viennent, qui ne viennent pas. On ne sait pas s'il y a le Covid, s'il n'y a pas le Covid, s'ils sont qu'à contact, s'ils ne sont pas qu'à con contact. Donc en fait, euh, la difficulté, c'est que l'enseignant n'est pas capable d'anticiper euh, ce qui va se passer parce qu'il ne sait pas le nombre d'élèves qu'il va voir aujourd'hui. Euh, donc euh, moi, par exemple, bah, j'avais des élèves qui étaient revenus que je pas vu depuis. Euh, depuis début, début, début janvier, et au final ben, ils sont revenus, puis bouf, il s'en est d'autres qui, qui repartent. Donc c'est très, très compliqué cette chose-là, on pense que des véritables demi-jauges, euh, en lycée en tout cas, auraient permis de fixer un peu mieux les choses. Quel est votre prochain combat Notre prochain combat, euh, je, on en a parlé un petit peu, hein, c'est le fait que la récré, pour le moment, supprime 47 classes en collège, euh, 48 classes dans toute l'académie, alors que le ministère a donné les moyens pour pas fermer ses classes. Alors euh, on est un peu... Euh, on comprend pas ce qui se passe. Pour vous dire les choses, c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis militant syndical, qu'on gagne des postes. Euh, le ministère nous a donné plus de postes tout en sachant qu'il y avait moins d'élèves dans notre académie. Et ben pourtant, la rectrice supprime l'équivalent de 93 postes. C'est monstrueux. On comprend pas ce qui se passe. Euh, on a repoussé le CTA mercredi dernier. On espère qu'il y aura une prochaine réunion, qu'on aura des explications, des explications claires, parce que nos élèves ont besoin de ça. D'ailleurs, le ministère l'a bien dit, en donnant les moyens exclusivement aux aux, aux académies ultramarines. Donc, on ne comprend pas ce que fait la rectrice. On attend des réponses. Merci beaucoup, Lady Benadou, d'avoir répondu à nos questions en direct.